Euh, deck mono vert, donc mono rune verte. Euh, L'idée des runes vertes, c'est plutôt de jouer vraiment sur le côté cadavre, sur le côté prise de board. Les cartes clés, ça va être le géant raccommodé. Il coûte un de moins pour chaque cadavre dépensé pendant la partie. On a le fléau qui remplit donc ses deux verres, lui, et le géant aussi. Donc c'est un deck qu'on peut jouer aussi en splash. Deux verres, un bleu. Là, j'ai décidé vraiment d'aller au, au fond, au bout du truc et jouer trois verres, mais vous allez voir pourquoi. Euh, remplis votre plateau de morts vivants aléatoires. Le Garga-Omel. garga, omel, euh, garga moelle, pardon. Tous vos cadavres reprennent vie et deviennent des golems ressuscités un avec ruée. Pour chaque golem sans place, donne plus de plus de un autre golem. Euh, L'armée des morts. On dépense 5 cadavres. Jusqu'à 5 cadavres. Si on en a 3, on dépense 3. Et on invoque des 2-2 de de, ruée. Cool. Euh, la puissance. J'en ai mis qu'une, mais je ne sais pas encore vraiment si c'est... Parce que ça a l'air vraiment cool. Parce que le fait que ce soit 3 verres... Ça veut dire que c'est a priori une carte game breaker que les autres classes ne peuvent. Enfin, les autres decks Chevalier de la mort ne peuvent pas jouer. J'en ai mis qu'une, mais il est possible que ce soit pété. Je donne plus d'attaque à vos serviteurs, dépense 5 cadavres. Ça me paraît beaucoup en fait de dépenser 5 pour ne pas créer de board. Mais c'est vrai qu'il y a le côté furie sanguinaire quoi. Gardien, tu mets 2-2-2 provoque. Je dépense 4 cadavres, ils ont réincarnation. Le vizir, j'aime bien la carte. Découvre un sort. Euh, et écoute 2 de moins si un allié mort-vivant est mort ce tour ou le tour d'avant, sachant que tu joues quand même que des morts-vivants, enfin beaucoup. Pour 3-3-3, Raldago, tu dépenses 3 cadavres, tu mets un 3-3 provoque. Chancroc, euh, ouais, c'est ça, hein. invoque un, un immirage ressuscité 3-3, donc j'imagine c'est une 3-3 de base, hein, je suppose. Bon, Chancroc, j'aime bien, affecte tous les serviteurs adverses. Chaque fois que l'un d'entre eux meurt, vous invoquez un zombie de 2. Euh, Baron, bon, évidemment, c'est incroyable. Nécro, 2 de 3 de pour 2. À la fin de votre tour, as un cadavre reprend vrille et devient un 1-2 un un provoque. Guest, pour 2, il peut être 3-2. 3-4, euh, pardon. En dépensant un cadavre. La frappe, tu mets 3, tu mets un 2-2 un ruée si tu, tu la créas. Euh, lui est cool, c'est un mort-vivant un mort allié meurt après votre dernier tour. Donc ça veut dire soit au tour de l'adversaire, soit à celui-là. Vous découvrez une carte rune impie. Vous gagnez un cadavre, évidemment. Là, il y a celui-là qui rentre dans ce deck-là, je trouve. Chaque fois que vous invoquez un mort-vivant, on lui donne un d'attaque. Et les céréales, qui est 3 verts aussi, hein, pour le coup. Euh, vous gagnez 4 cadavres, place 4 caisses dans votre deck. Quand vous en piochez une, invoque une mort-vivante de deux. un mort-vivant de 2. A noter qu'à la base, j'avais... Donc, je pas mal travaillé, ce deck-là. À la base, j'avais joué Splash Bleu. Et en gros, le Splash... En gros, bon, on jouait pas les trucs à 3 verts, forcément. Et à la place, on jouait Acolyte de la Mort. Oh, merde Pardon. Enfin, je voulais juste voir ce que c'est. Voilà. Euh, c'est un bleu. Vous piochez une carte une fois qu'un mort-vivant allié meurt. Donc c'était assez intéressant. Il est possible que la version vert-bleu soit meilleure. Et en splash bleu, en fait, il y avait vraiment que ça en splash. Et euh... et le Tassarian qui est assez fou parce qu'il ne demande qu'un bleu. Pour 4, il est 3-3. Réincarnation, cri de guerre et d'agonie. Donc il arrive, il met 2. Il meurt, il met 2. Il revient, il met deux. Il meurt, il, il met deux. Vous voyez un personnage... En fait, euh, le truc, il met 8 dégâts, quoi, si je si dis pas de conneries. Donc, c'était très... extrêmement puissant. Mais voilà, je voulais rester en mono vert. Un peu faible en pioche, non Ah, c'est un deck de curve, hein. Le but, c'est quand même d'agresser. Hein. En fait, t'as pas besoin de piocher à partir du moment où t'as des grosses cartes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pioche. Voilà, c'est le problème aussi. C'est le... Il a... faut voir. On... On verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il y avait le splash potentiel. Euh... Hello, hello, salut à tous, salut Crane Hop là Non, le cri de guerre ne proc pas quand on se réincarne Ah ok Donc ça met 1, 2, 3 Pas mal déjà, ça met 6 dégâts, pas 8 Ah si, c'est beaucoup déjà Druid Aliestrasa, Druid En vrai, il est possible que Druid soit un bon match-up Empiriquement du moins Oh le Dena en main C'est gourmand hein c En fait c'est le problème de Dena que Dans ce deck là Genre Dena c'est la meilleure carte On a que des créa, Mais en même temps Ah ça se garde hein. Non mais c'est trop fort <rire> C'est trop fort dans ce deck sérieux Non c'est trop fort dans ce deck Mais je crois que je vais jouer ça en juste 2-3 pour 2 Ah, c'est trop fort. Non, c'est un blague. C'est un druide, hein. On n'a pas de curve. Est-ce qu'on joue ça C'est un mort-vivant, allié mort, après votre dernier tour, découvre une rune impie. On va jouer ça juste en 2-2, pour 2. Et puis, on n'a pas de cadavre. Et c'est un mort-vivant... Le déna. Non, le déna, ça se garde. Je pense que. Il y a peut-être des match mais après, peut-être contre chasseur, je le garde, le garde pas, et encore. Cool, on a le trade in tout ça. Après, votre dernier tour, ça veut dire celui-là ou le tour de l'adversaire avant, en gros. Et je dis pas de conneries, donc si je fais ça, il proc. Le prochain tour, j'ai 4 mana. Invoque deux copies de ce serviteur pour 4. qu'on va prendre ça on va curver ça de toute façon on peut pas curver lui bah, on n'a pas 4 cadavres là et comme ça on aura assez pour peut-être armer des morts oh non, non. ça va être sympa hein. parce que l'idée c'est quand même de dépenser des cadavres genre ça ça dépense ça ça dépense pour que ça ça coûte pas cher c'est pour ça que le céréal tour c'est genre imba quoi tour 1 céréal euh... ça il coûte moins 4 quoi Je crois qu'il a, a gagné un mana par rapport à moi, et il a gagné, je pense. A en plus, ça provoque, ça. Alors, je vais quand même faire ça. Je vais faire le trade, je crois. Non. Je ne pas faire le trade, il faut que nos, nos créatures, elles meurent vite je crois qu'on va accepter de faire double trade 1-3 dans 3-2 en vrai le spot est bien après le problème de Druid c'est qu'il peut nous, nous, à un moment nous mettre un board totalement débile mais genre s'il n'y a pas le le le, le store mais les 3-3 avec les sorts nature franchement c'est correct hein. par contre s'il commence à y avoir un Prestor, euh... ça va être compliqué quoi réel, ça donne des cadavres. Ça coûte un mana, ça vous donne 4 cadavres. Ah, oh, le guff. Oh, oh, oh. Bon, après, est-ce qu'on leur donne réincarnation Oui, avec ça on peut. On ça. Ça. Ça. Ce déna il va être énorme mais c'est un druide, il va avoir 20 mana, ça va être la fin du monde. Hein. Oh Druide c'est druide, un hein. druide c'est beau. Hein. Quand tu perds contre druide, t'es content parce qu'un druide a gagné. Par contre, toi t'as perdu quoi. Oh il y a le topior. C'est ça un prestor, je l'ai dit prestor mais c'est topior. 2, 3, 4, je fais sign tout ça. En vrai il arrive tôt, hein. on a un déna mais ah, je vais perdre contre le droïde. tu vas te tard là Arrête de dire ça, pourquoi t'es désagréable comme ça Et c'est là où je me dis, bah en vrai le sort à 4 typiquement qui donne plus 3 d'attaque à tout là, voire plus 4 d'attaque, il serait vraiment cool. Ouais. Là il serait intéressant dans ce genre de match où en fait on met un peu de dégâts mais lui finalement bah, il se développe, il se développe. Bah là le problème c'est qu'il est sous pré donc c'est sur euh, pas storé là donc ça va être la fin du monde. Hein. Ouais c'est vrai qu'il est qu y a un peu de mana. Ouais mais t'as plus de cadavres là. Mais si j'en ai, regarde. Ça c'est des cadavres. C'est des cadavres sur pattes, ça. Hein. <rire> ça, ça a vocation à mourir, je te le dis, moi. Merci Noé Flantier pour le Prime, merci beaucoup. Tu vois pas tous mes cadavres que j'ai sur le board là Ils attendent que de mourir. <rire> Ils s'offrent au furion là. Ok. Allez ah, j'y crois. Vas-y trade, trade, boom boum. Il énorme le Dena, On va lui donner un Dena énorme. Ah ça c'est pas ouf de l'avoir maintenant. J'en fais que 4. Hein. J'en ai besoin que de 4. Hein. Ah, que 3 Putain, mais j'ai pas la place. Ah non, mais c'est bon. Ah, mais c'était ok. Ah, je sais pas, en vrai. Mais j'ai envie d'attaquer, en fait, avec toutes les créas. Bon, je suis pas sur mon play, mais... En vrai, c'est con, mais s'il y a pas... Euh... Ouais, non, c'était OK, je pense. S'il n'y a pas le... Comment ça s'appelle Le Théotard, euh, je pense que le Dena il nous fait gagner. Hein. Après, il y a encore plusieurs tours à tenir. Il a beaucoup, beaucoup de mana. Après, j'ai des gros j'ai des gros top deck. Hein. J'ai les Gargomel, j'ai les Fléaux. J'ai... Euh... Ah, euh, ouais. gargomel, Fléaux, c'est des machins. Et... Je pense qu'il a du mal à gérer. Hein. Oh, ça c'est strong. Ouais, bon. On le gère pas, ça. le gérer ça. Je vais juste aller full fish là. Bam bam. Ouais j'ai pas envie de trade ça. <rire> Il y a un Dena à 22. Hein. <rire> Je vais la perdre celle là. Je vais la perdre mais franchement on fait une belle on fait une belle game. Ça joue pas beaucoup de nouvelles cartes en face. Pour le moment aucune. Pour le moment aucune. <rire> Après, il y a. <coughs> Excusez-moi. Après, il y a des parties prix, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment fait le parti prix. Alors, après, peut-être elle, elle a pas de. Pas peut-être qu'elle n'a pas de chaîne YouTube ou elle a pas spécialement envie de, de proposer des, des decks ensuite. Mais. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'essayer de jouer que des decks. Parce que j'ai passé peut-être. Euh, combien 5-6 heures à créer les decks. Je voulais vraiment des decks qui soient des decks infaisables. Sans l'extension Wallish, vous voyez Sans l'extension euh, ouais, Wallish. Donc par exemple, le druide, bah c'est ma classe préférée. Donc ça aurait été mon deck préféré. Mais en même temps, bah, ça aurait été un druide classique avec de l'armure. Ou un druide classique avec des bonnes cartes. Donc, vous voyez, sur le papier, bah c'est pas très intéressant, je trouve. Parce que c'est juste un druide avec des, juste des cartes encore meilleures dedans. quoi. Pas mal, ça. Pour chaque golem sans place... Ah ouais c'est pas mal hein. Attends mais est-ce qu'on gagne pas là Tous vos cadavres prennent vie. Mais ça d'abord non Ah ouais mais il est à, elle est à, à 49 Non mais elle est obligée de jouer des cartes de l'extension Je pense qu'elle en joue et il faut en jouer 10 par deck Alors c'est sûr que là elle joue un deck avec Prestore Avec euh, euh, à 40 cartes Donc forcément 40 cartes Tu mets que 10 cartes de l'extension Mais elle en joue un. Hein. Vraiment elle en joue Elle est obligée la, la règle c'est d'en avoir au moins 10 Ah, c'est dommage, franchement il est fou notre Dena mais elle est beaucoup trop haute ouais, elle est beaucoup beaucoup trop haute, c'est vraiment dommage Ouais <rire> sympa hein 37, vous avez déjà vu un Dena à 37 en vrai Je crois que j'ai jamais vu moi 37 Ouais, elle en joue, mais je pense elle joue le minimum. Bah bon, après, c'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut, hein. En vrai. Si elle a envie de faire ça. Franchement, on est qui pour juger? Si elle a envie de jouer un deck druide et proposer à sa communauté un deck, les nouveaux druides. Bah, bon, elle a bien raison. Allez, là, 38. Bon, en vrai, on a quand même perdu, mais on s'est fait guffer, quoi. Bon, guff, voilà, guff, c'est 100% win. Je me suis battu quand même, hein. Franchement, là, c'est rigolo, hein. Il Y a trop de, ouais, il y a eu trop de value en face. Et. Ah, je suis content de ma partie. Je suis vraiment content. Le Gargomel, il était cool. Bon, il était pas incroyable, mais il était cool. Donc, il a bien marché avec Dena. Ouais, on s'est fait guffed, hein, comme on dit. Hein. On connaît. Hein. Druid, c'est. Druid a la meilleure carte du jeu. Druid est la meilleure classe du jeu. Depuis 2014. pas pour rien que j'aime Druid. Hein. <rire> j'aime gagner, moi. Ok. Personnellement, je trouve que le contrat est rempli. Ce deck qui génère et s'articule autour de la création de board sacrifiable, c'est vraiment fun. Ouais, j'aime bien le deck. On va se battre, je vous le dis moi. Ça, c'est un mort-vivant. Pour ça. C'est pas fini tant que c'est pas fini. On va falloir a des trucs euh, fat. Hein. Il n'y en a pas des trucs fat dans notre deck, si. <rire> Les morts connaîtront la terre et ce deck reste fort contre des decks plusieurs limites ah, Je sais pas, ça. Après, l'idée, c'est pas forcément de... On va pas avoir que des decks forts euh, ce soir. Hein. Je pense que le monoraid était très fort. Celui-là, on va voir. Après, c'est une histoire d'archétype aussi. Là, on s'est fait que de... Honnêtement... Je pense que n'importe tu joues n'importe quel deck, quand tu te fais de fait, tu, tu gagnes pas, quoi. Par contre, c'est vrai que là, il a manqué peut-être un peu de peps de dégâts, vous voyez. Peut-être que, en fait. Ouais. Peut-être qu'on va. Ouais, après, c'est un druide. Contre druide, il euh, n'y a que contre druide qu'on veut du peps de dégâts, on remarquait. Hein. Donc, il ne faut pas trop être résultat oriented en se disant. ouais il n'y a que contre druide où on veut une furie sanguinaire en soi. Mais il y a plein de matchups où on préfère vraiment juste contrôler le board. Par exemple contre mage, contre guerrier, contre démoniste. Il va souvent faire des AOE, donc ça, ça peut être vraiment une carte morte. Merci Fichou, grâce à toi j'ai trouvé ma copine qui te suivait aussi. Je l'aime. Oh C'est beau ça, mais j'espère que tu m'aimes plus quand même. Quand même alors à la fin de votre tour un cadavre prend vie Regardez vais garder ces deux quand même un fantassin ressuscité c'est un mort vivant on est d'accord okay. voilà, ça déjà contre druide c'est pas la même en vrai homme de main contre druide ça aurait pas été là la... oh c'est un, tri... un voleur ouais ça aurait pas été la même je pense des céréales t1 c'est pas les mêmes games bah je sais pas contre druid ça aurait pas changé grand chose c'est pas c'est pas trop une histoire de c'est pas une histoire de cadavre par contre je fais ça franchement le, le bord est... de toute façon druid pour le battre il faut faut être comme un zoo et pour le coup ce deck là je pense qu'il a il a la possibilité alors moins évidemment qu'un zoo ou un chasseur face mais il a cette possibilité d'être très très agressif et il a évidemment ce côté euh, très puissant de des de, de, bah, des grosses cartes mono verte quoi Ok, Gendar mort. Je pense qu'on va jouer ça. Ok, ok. Comment savoir si c'est un voleur Bah Il joue Côté c'est une carte de voleur. <rire> Et tu le sais pas avant. Oh le tricheur. Oh, le tricheur. Chiant, hein. Ah, on connaît après. Hein. J'ai pas envie de ça. Oh, c'est cool en vrai ça. Non, tout ça. Toi, tu mets une 1-2 à chaque fois, mais. Non, je vais faire ça. J'en fais deux, hein. Franchement, après, ça veut dire qu'on pièce pas Garga Homel, mais. Ah, ça a l'air trop cool, ça. Je pense que c'est bien emmerdant, ça, pour lui. Hein. C'est protégé. Après, ça, ça laisse pas de cadavres. Faut faire attention. Ouais, c'est le seul truc. Ça laisse pas de cadavres, mais je peux faire des cadavres avec ça. Faut voir. Oh, décoction. Bon, évidemment. Ah, par contre, il joue décoction. Euh, moi, j'ai ma version décoction, il n'y a pas euh, Gnoll dedans. Enfin, c'est une version full voleur. Intéressant. Bon, l'avantage, c'est qu'il est à 30 et pas à 40 PV. Comment ça, pas de cadavre Ça, ça ne laisse pas de cadavre. Ça, c'est déjà un cadavre. Ok. Oh, les céréales. Pas obligé de céréales maintenant. C'est ça déjà. Je prends l'info. Oh, super ça, frappe. Ouais, frappe, c'est super, hein, là. Frappe là. J'ai un trade ici. J'ai un trade ici. Face. Ouais, il aime pas. Hein. Il aime pas qu'on prenne le board, le voleur. Hein. Il aime pas les petites créas de merde comme ça. Ouais, normalement, il aime bien les petites créas, mais pas les créas avec de la résilience. Et ça, c'est vraiment emmerdant. Hein. Merci, Corlam. Merci pour le soutien. C'est genre, oh, oh, oh. Es le 26ème de la journée. Ça porte chance. Tu auras une vie euh, extrêmement heureuse. Félicitations. Dès qu'il y a ressuscité, pas de cadavre. Je pense, ouais, je crois. Et okay, ok. Ça joue mais ça perd des cartes. Hasta Astalor gros. Bon Hasta alors c'est chiant on l'a vu. Apothicaire. Il va falloir le tuer. On ne peut pas. C'est chiant hein lui hein. Est-ce qu'il faut pas le pré-shot Je crois que je vais le pré-shot. Je crois que je vais le pré-shot. Bon les décoctions ça coûte 3 mais ça fait de la magie. Alumnol à zéro. Bon, on peut le buter. On Peut le buter. Les céréales Oh les. Ah ouais, mais ça c'est pas les vrais céréales. OK, on pioche déjà, on prend l'info. Ah, peut-être fallait faire ça d'abord. Non, on prend l'info d'abord. voilà, c'est pour ça qu'on prenait l'info d'abord. Voilà. On trade ça. On a un petit board qui ramène des conneries. Ça ça va être très très très très très très très très très très très très très très très très très Dommage qu'on n'ait pas d'Ena. Pour le coup, là, c'était gagné contre ce match-up-là. Euh, merci, Geekator pour le Prime. Merci beaucoup. C'est gentil. Vous piocher deux cartes. Invoque un serviteur aléatoire coûtant trois cristaux. Ah, il a mélangé les décoctions. Ah, il y a une carte qui fait ça, non Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les décoctions. On verra de toute façon. En gros, des... Découvre Ah non ça découvre et ça les mélange celle-là. Ça ça découvre et ça mélange une des. Dé... Ouais. Découvre deux décoctions et les. C'est ça hein Et les mélange ensuite. Non, elle se oh. mélange toute seules. Ah ok, elle se mélange ensemble. T'as trois décoctions en main. Ça en fait une à trois avec les plusieurs effets. Ou alors elles s'en mélange que par deux. Bon, en tout cas il trade, ça me va. Ouais, il semi-trade, je suis à 25. Hein. Bon, je pioche. Ah zut. Ah, pas ah, zut du tout. Non, que par deux. Ok. Très bien, très bien. Boum! Wait, wait! Et derrière, on a. Alors, Gargo il... là, ici, il y en a combien? Il y en a 7. Parce qu'on va dire que lui, il va mourir, peut-être. Les symptômes seront sévères! 7. 7 cadavres. On en ramène 6. Il y en a un qui revient pas. Donc, il y en a un, il a et 3 et c'est des 1 Et c'est D1 rué. Ouais, pas incroyable. Après, il va peut-être pas le tuer. Et on n'est pas obligé de faire Garga non plus. Il y en a d'autres petites choses sympas. On a à 22, hein, ça va encore. Hein. Ah, il va le tuer. Oula, c'est agressif. Hein. Euh, merci, euh, monsieur T, pour le Prime. Merci, c'est gentil. Merci de ton soutien. Ok. Bon, que faire Est-ce qu'on fait genre un espèce de play comme ça, ou on développe notre Garga homel je pense qu'on va quand même le développer et aller chercher ça. Ah ouais, non, mais c'est relou ça. Je sais pas qu'un seul. Non, mais si, c'est ça. On en ramène 6. Et il y en a un, il est 3-3, donc c'est bon. Je dis pas de conneries. Hein. Ouais, on va chercher ça. Il ne laisse pas de cadavres. Hein. What trade. Et en vrai, euh, il a que 3 cartes en main. On a une 7-7, une 3-2. On... Bon, ça, ça fait rien, vous voyez, dans le spot. On a peut-être bien fait de pas en mettre deux dans le pack. Bon, ça, ici, ça fait pas grand-chose. On n'arrive pas à le caler. Le kaid il fait mal. Hein. Le Kaïd, c'est la carte. C'est The Card. Il y a quoi Rah, On a... n'arrive pas à top-decker le. Là, il y a le Fléau qui est incroyable. Le déna, en vrai, c'est jamais trop tard. Armée des morts, c'est fou. Ouais. Bizarre. Ok. Ah, ça c'est pas mal. On fait une 3-3, ou plutôt, non, 2-2-2. Hein. Je vais face et je bourrine. Il a fait combien de shadow step Franchement j'ai envie de face. J'ai peur qu'il fasse ça. Un... Non, il aurait fait avant le shadow step. Je crois que je vais full face. Je fais ça. Ouais, je crois que je vais full face, ça. En mode un peu brutal, mais... Ouais, on va, on va full, full face, je pense. Je gagnerai pas si je fais des trades. Vu ma main là, à moins de top deck mais j'ai pas envie de jouer sur le top deck. Donc je pense que je vais full face. Ok Salut Phil, like Squalo Ça va très bien et toi Merci Ok ça, ça me va En bon, vrai il est qu'à 16 hein 16-22, on se regarde un peu En chien de faille oh, Mais merde c'est vraiment infâme ça ah ouais, mais je peux pas gagner. Ça c'est trop fort. Ça c'est nerfé ça. Ça c'est nerfé dans la journée ça. Oh waouh! J'ai pas assez. Attendez. Attendez. Y a pas moyen? Neuf Ça c'est nerfé dans la journée ça, je vous le dis. De bah, toute façon, on sait que euh, la méta elle va être totalement déséquilibrée au début. Mais ça franchement ça va prendre le nerf de deux semaines après. C'est sûr. Attendez, mais je gagne là non? Oh les céréales. Oh, oh, oh là là Elle s'est ah, tellement bien jouée. Pile poil Oh le pile poil -huh. Fallait fallait pas trade Fallait pas trade J'ai gagné un installor Ouais, c'est trop fort comme carte, sérieux. Ça rentre dans tous les decks, hein. Nous, on l'a pas mis parce que on est... Je un gars cool, moi, mais... <rire> <rire> ah, vamos, hein. Pff, je l'ai eu au skill, celui-là. Ouais, belle game, ça. Pile poil, hein. Fallait pas plus, hein. Ils se voyaient pas la perte, je pense, hein Ah druide Ok, druide c'est cool parce qu'on peut quand même euh, comme ça on revoit un peu. Oh waouh wow. Ah on a ça, hein. trop bien. Oh, c'est bien, on est agressif et on a le Dena. Donc, si on se fait pas guffed, il y a vraiment moyen de faire des belles choses. Hasta l'heure, c'est trop fort pour pas être joué dans tous les decks. Ce qui en fait une carte parfaitement détestable. Ouais, bah, comme le Ziliax à l'époque. Mais après, c'est normal. Hein. Le Maintenant, les extensions sont faites pour que les deux premières semaines de la méta soient déséquilibrées. Bon, c'est très agréable en soi une méta très déséquilibrée, parce qu'il euh, y a des decks euh, un peu fous et tout, donc c'est cool. C'est très la vite lassant comme duel, le format duels. Sauf qu'en général, ils font le bon, ils choisissent le bon timing de nerf, et les bons nerfs, et ensuite on repart sur une méta classique. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre, et ce que moi j'attends également pour proposer ma vidéo des decks low cost, j'attends toujours le premier nerf. Maintenant on le sait, je pourrais pas vous donner une date, hein. je travaille pas chez Blizzard et je sais pas comment aussi va être la méta. Hein. On peut pas savoir. Hein. Aussi bien elle sera équilibrée. Mais je ne pense pas. Donc euh, en général. Voilà. Deux semaines après il y a un patch. Un gros patch. Et, euh, et à partir de, de ce moment là. C'est là qu'on peut commencer à créer des decks et tout. Bon c'est un peu chiant. Il peut me buter mon machin. Nice. Je crois que je vais piécer mon mort vivant. C'est un peu bizarre. Parce qu'en vrai je pourrais piécer fléau sur 8. Et j'avoue que protéger ça, ça me paraît cool. Ouais, au pire, c'est pas grave, je pense. Au pire, écoutez, au pire, c'est pas grave. Franchement. Je pense que pièce fléau, c'est trop fort dans ce match. Au pire pièce d'Ena. Mais je pense que la pièce, elle a trop de potentiel pour juste prendre un peu plus de tempo. Le gars, il a 40 life en vrai. Et en plus, c'est ça, avec la sortie d'un nouveau héros, évidemment, ce sera encore plus déséquilibré. Tout à fait. Ouais, avec la sortie de... C'est clair que la classe, elle est sûrement comme euh, Illidan. Hein elle est sûrement bien meilleure que les autres. Ouais, c'est fort, hein Très fort, ça. Ah c'est pas mal hein. vous voyez on met un petit board agressif, euh. c'est cool hein. des boards qui sont quand même chiants. Bon après on peut se faire guffed et c'est compliqué mais il a 40 cartes, il l'a pas toujours dans le timing. Ouais la méta va être tout le monde joue DK, puis jour 2 tout le monde joue le compte de DK. Ouais je sais pas hein. Je pense que tout le monde joue des cas parce que c'est trop cool. Hein. Ça, ça découvre un sort, c'est juste qu'on, ne coûtera pas moins 2, mais je pense que pas bien grave. Deux dégâts. à tous les adversaires, piocher une carte. Ça, ça fait des lives. Et ça nous enlève des... On veut pas s'enlever des cadavres. Je pense que je vais prendre l'hiver. Je ne pas faire ça avant, sinon je ne jouais pas ça, c'est dommage. Bon, je suis un peu bloqué, mais en vrai, j'ai quand même pas mal de dégâts. Il va devoir trade. C'est hein. des nice feed. Merci El Meduzo pour le Prime, c'est gentil, merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en, en, en vous abonnant gratuitement avec Amazon Prime. En haut à droite, profil paramètres, les Twitch à Amazon. Vous cliquez sur s'abonner, vous abonnez gratuitement avec Prime. Ouais. N'hésitez pas, c'est un pro renfort ça d'abord on, on a joué on a pas beaucoup joué de pour le géant carapace c'est gros après hein. ah le fléau c'est incroyable hein. ah, le fléau c'est incroyable hein. et les gars c'est incroyable je crois qu'on fait ça même si on fait pas le tant pis on met juste des créas pour tempo on est pas sous en fait il est pas sous guf donc, on n'a pas peur. Genre, il aura pas de carte aussi forte que ça. Par contre, si guffe, bah forcément, même si nous on a des cartes qui sont plus fortes que lui, euh, s'il a 15 mana, euh, bah, il va nous battre. quoi. Ça, si ça coûte 15, c'est pas fort, vous voyez. Mais en soi, euh, ces cartes elles sont moins fortes que ça. Hein. Alors ça, c'est instant win. Hein. À partir du moment où il y un, un druide sans guffe, contre un deck un peu value, ça fait rien. Ça, c'est chiant, en vrai, non? Bon, on a un tour tout vide hein. On a un tour tout vide et tout nul Mais il est pas sous guff Ok Non mais c'est pas la gourmandise Je pense que cette carte elle est totalement, fo totalement folle Oh attends, oh. on se calme non Ah merde fallait try d'abord putain je suis con. Enfin, J'ai joué trop vite tellement que la carte est forte. Bon c'est pas grave. Attention. Ah, J'aurais du trade d'abord, ouais, my bad, my bad, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bien ça. Non mais je pense c'est trop fort. Enfin, le board, il est trop débile. Bon, ça c'est cool en vrai. Ah, mais En plus avec Dena, quoi. Franchement, si je perds cette game, c'est vraiment que... C'est que j'ai gridé. En vrai, elle est facile à analyser cette game. Si je la perds, c'est juste qu'à la place du fléau, fallait juste mettre un tout petit peu plus de board. Pas beaucoup, un tout petit peu plus pour équilibrer un peu la tempo. Là j'ai joué en mode vraiment rouleau compresseur Mais je pense que je perds jamais vraiment cette game. Hein. Comme mon board il rase le sien. Ça c'est 6 d'armure. Non mais je perds jamais cette partie. Oh attention c'est chiant ça. Ça c'est relou en vrai. Faut tenir pour Dena. <rire> j'ai l'impression que maintenant il faut qu'on tienne. Il a peut-être pas de créa en main. Ça nous a joué, hein. Oh, attention. On peut tout jouer là Oh waouh. Oh waouh. Stupide, hein. Oh waouh, la stupidité. T'as le buff dans la main. Oh, mais ça change rien. Bon, ça, c'est bien, ça nous... nous évite de prendre un milliard. On prend un peu quand même, hein. Mais... Ouais. Ok ok On a un peu d'armure avec ça Bon faut survivre hein. Si on survit on a gagné Est-ce qu'on survit Franchement euh, je crois que oui hein. Je crois que oui Ça c'est safe hein, en vrai Non Ouais ça va en vrai on est à 19 On tue ça et on tue ça. 19, il a il a les 19. Mais... Et si on fait ça enfin, Je pense qu'on va faire fléau, mais on va trader avant, évidemment. Ah zut, un taunt, on est à 19, on n'a pas de taunt, il a 11, ouais il a gagné, ah frustrant, trop frustrant, mais c'est ma faute hein, fallait juste un tout, ouais la salade, c'est ma faute hein, désolé hein. en fait je pensais pas, après pour moi druide, c'est pas sens. ah non mais il a la 7-7 en plus, c'est vrai que j'ai pas vu, je pensais que c'était un pilier ça, non c'est pas la RNG là, c'est ma faute, je pense que si j'ai un tout petit peu plus le board, j'ai gagné. Tu veux pas, Dena Bah, ben, ça coûte 10 mana, non Ah, my bad, my bad, elle est pour moi, celle-là. Non, non, mais en vrai, celle-là, elle est gagnable. Hein. Pour le coup, je, je pense même que je lui ai roulé dessus dans, durant cette partie. C'est juste que je fais une connerie. Je dois juste prendre un peu plus le board. Alors, il fait quand même son strong play. Nous, on a moyen de pression un peu. On prend un peu moins de dégâts. On développe... En fait, le... ça se joue sur des équilibres. Mais c'est vrai qu'à la fin, on a l'impression qu'on se fait éventrer. Mais en vrai, c'est une game qu'on est vraiment censé gagner. Il suffit juste d'équilibrer un poil. Je pense que j'ai pas, j'ai pas considéré parce que parce que vous voyez, je vous l'ai dit dans la game. Pour moi, un druide sans ne peut pas faire un gros board. Mais en vrai, c'est faux maintenant parce qu'il y a ce, ce nouveau, cette nouvelle carte. Donc ça là, c'est bon. C'est de ma faute. Mais en vrai, c'est pas vraiment de ma faute. C'est juste qu'on connaît pas le deck encore. Euh. Voilà, on va peut-être garder ça. Donc ouais, en fait, le, ce druide là, c'est un druide big, tout, tout simplement. C'est un druide qui met des énormes créatures. Donc pour le coup, il nous a, ouais, il nous a fait un power play et euh, nous, on était un petit peu derrière après. Euh, bon, on peut quand même aussi gagner avec taunt sur rune ou, euh, ou euh, charge, mais... Enfin, furieux de guerre. Euh, ruée pardon. Ah, c'est frustrant, c'est frustrant. Oh, mais bon, désolé, vraiment. C'est des excuses sincères. Ok. Nice. On peut juste faire ça. Jouer un peu curvé. Ouais super. Boom. Faut virer cette 2-2, elle s'active jamais. Elle s'active au prochain tour. Bon, en fait c'est un mort vivant donc ça marche avec la petite 1-1, l'autre 1-2. Il donne plus un d'attaque. Ah, L'idée, c'est quand même d'avoir une curve à deux agressive. Hein. Ouais, le roi Lich est cheaté. Le roi Lich est. Euh... Oh, intéressant. On peut juste faire des 2-2 sans le. Sans la réincarnation. Pas incroyable ah c'est pas incroyable mais ça tue ça je pense c'est pas mal ok oh fort ça très fort ça on va faire ça La 3-3, boom, boom. Enfin, c'est bien parce qu'on est agressif et en même temps on a des grosses cartes. Je pense que ce deck il est vraiment cool. Hein. Je pense franchement que le côté j'agresse et en même temps j'ai des grosses cartes de value. Je pense que c'est un deck qui est... Imp... Comment dire C'est des decks qui, va... qui vont être compliqués à build pour le coup. Parce que il faut jouer sur plusieurs... C'est vraiment des histoires de courbe de mana. Il faut jouer sur le côté contrôle et en même temps le côté agressif. Donc, peut-être jouer du splash, peut-être pas jouer Garga Homel, et dans ce cas-là, on joue. Euh, on joue le. On joue les cartes bleues en splash, que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, peut-être c'est ça, on va jouer 2 deux impies, 2 deux impies, deux impies et une rune bleue. qu'en vrai, les meilleures cartes, c'est le fléau, et le fléau et le, le géant. Après on peut jouer en rouge mais en bleu il y a des bonnes. Il y, y a la carte qui dès qu'un mort-vivant meurt, tu pioches, tu vois, c'est super fort. En fait, t'as tellement de taunt et tout. Je pense c'est pété. Hein. Tu vois, sur un tour comme ça, où on a le board, c'est que des morts vivants. T'imagines t'as la.. As la 2-4 là. C'est une 2-5, je crois, pour 3. Dès qu'un mort-vivant meurt, en vrai t'as gagné, hein, En plus, combo avec ça et tout. En fait, tu pioches en plus vite ton deck, donc il y a vraiment moyen que ce soit bien. Après, là c'est déjà bien. Hein. Le fayre. On va aller face, hein, je pense c'est important. On va agresser l'adversaire pour éviter les malentendus. Ah, je m'en veux un peu, la gamme d'avant. Je m'en veux un peu parce qu'elle était vraiment gagnable. J'ai piqué vite en me disant. J'ai même pas réfléchi, en fait. Je me suis dit, c'est druide, il peut pas mettre du board. Et en fait. Euh... Ouais, bah. Pff, je ouais. je m'en veux un peu, mais en vrai, franchement, je peux pas le savoir que le gars. Sanguf, il va jouer... Euh... Il a joué combien de mana 17, 27, 35 Il a joué 35 mana pour 10 mana. C'est bien débile quand même. Et surtout il a joué Lastal last last Wego là. Qui est pété. Merci euh, Arsnagroc, du 83, merci beaucoup. Il aime pas se défendre... Il aime jouer son burst en tempo mais il aime pas jouer son burst en défensif en général le voleur. Okay. Donc là on a une armée de morts qui est plutôt pas mal. On n'a pas l'étale avec ça. 5. Et on a l'étale. Ah il faut dépenser 5 cadavres. Bon, il y a peut-être moyen. Ah combien on a 5 là On rajoute 3 euh, à la place. Ah non. 3 à la place. Donc ça fait plus 9. Non mais avec le pouvoir j'essaye de réfléchir mais j'ai 5. 5 et 9, 14. Pour hein. bon, moi j'ai 14 là. Après je le mets à 1, euh, il a sûrement perdu derrière. Hein. Il a un taunt, s'il a pas de taunt dans son deck. Je même pas vu que c'était un comme ça, je suis con. Je que peu de temps. Dommage que ce soit 5, c'est beaucoup ça. On le met à 1, on set up l'étale. Contre Druid, c'est compliqué, il peut tellement cheater sur beaucoup d'aspects. Ouais. En vrai, ça, le Druid, il va vraiment être sexy. Hein. Parce qu'il y a des games où tu vas te faire guffer. Donc tu vas prendre guff T4 ou tes 5 Donc tu seras a priori pas bien s'il y a moins de le tuer avant. Et il y a des games où tu vas prendre. Euh... Tu vas pas prendre guff, tu vas dire. Bah, comme nous, hein. vous voyez, on, on a dit on prend pas guff, on est trop bien. On a le lead et tout. On a une main débile. Avec Dena. 10 mana, j'ai 27. J'ai 35 mana pour 10. Ah ouais, d'accord. Bon, J'en fais une petite dernière. Bon, si on n'est pas trop con, normalement on est à 2 hein, en termes de win rate là. <rire> non, parce que franchement, la gamme d'avant on l'a gagnée. C'est juste que. On a fait, on a fait le gros naze, mais. Le bundle n'a pas été drop. Non. Pas encore, pas encore. Ici, il y aura d'autres decks plus tard. Je vais essayer de jouer un deck toutes les heures. Donc là, je fais encore une game avec ce deck. Et après, on part sur un autre deck. J'en ai préparé 6, même 7. Il y en a un en rab. Celui en rab, c'est un voleur euh, râle d'agonie. Basé sur la goule on verra si on a le temps de le jouer. Je pense pas, mais. Mais intéressant. Encore un druide. Évidemment. Oh nice. Homme de main super. Homme de main baron, vizir. Franchement, c'est une main qui se garde. Hein. Il y a presque ça qui pourrait être bien contre druide. Franchement. C'est con, mais je pense que la puissance, elle est bien contre Druid. Ouais. Après, le gars, si c'est un voleur, c'est une carte morte, mais... Ouais, j'aime bien ma main. Là, pour le coup, ça me dérange pas de piécer ça. Ça, c'est vraiment un paratonnerre, hein, il faut qu'il le tue. On peut pièce. En fait, on peut pouvoir là-dedans. Porte-mort, pièce porte mort. Oh ben. okay. Le temps est venu de notre Pas mal, mais. On piècerait pas, ça une tout ça. Comme ça on a un automne derrière. Il peut jamais chercher ça. J'aime l'idée. C'est que c'est 4-3 Ça challenge le Rénatal. Ouais j'aime bien ce truc là Franchement je protège mon, mon homme de main Merci à Tubon Merci pour le Prime C'est gentil Quand l'extension va sortir Game sur 5 seront des DK. Bon, pas... Je pense pas 9 sur 10 Franchement Je dirais clairement 9 sur 10 Ah Ça ça laisse pas de cadavre C'est un peu chiant Ça ça fait de la magie Faisons de la magie En espérant que ça fasse de la magie. C'est rigolo ça. Armée des morts. Hein. Un. Donne plus 1 à tous les serviteurs dans votre main. Ah, on peut rien faire, c'est moche. On va juste face. Bon, on trade. Non, on va face. Ouais, ça laisse pas de cadavre, sinon j'aurais sûrement fait un trade into gardien. Ça aurait été trop trop bien. Guff, on se fait guffed. Après, il a ce trade là. Pas mal ça. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, on est protégé, hein. on est protégé, on lui rend... Après, on s'est fait guffed. donc normalement on est censé perdre, mais... Ouais c'est ça, ce sera 9 games sur 10 DK et un druide. <rire> et c'est ça aussi où je me dis... On a discuté sur la possibilité de splasher le bleu, et donc d'enlever les cartes qui, sont... qui ont 3 verts. Le problème c'est il y a une carte qui a trois verres et qui est incroyable. C'est les céréales. Franchement, t'as pas les céréales, euh, c'est la mer noire. Hein. Ou alors tu curves beaucoup plus bas. Et vous voyez, c'est ça le truc, c'est que... Là, enfin. On peut donner que plus un, Plus 1 à tout. Ah, je pense pas. Je hein. pense que je fais ça déjà. Alors ça plus ça. Alors je vais faire ça. Ah super. Ah non il y a ça. On va prendre ça. On va faire ça. On va faire baron. Ou alors euh, porte. On a combien on est à 5. On va faire le baron. On va full fish. Ouais. Bon, J'ai peut-être bien fait de garder la puissance en main là. Parce que là il y a moyen de lui rentrer une puissance au prochain tour Ok. Ouais, il a 12 mana. Hein. De toute façon, il ne faut pas pioncer. Hein. C'est pour ça que c'était pas mal. Euh, vous voyez notre deck il est bien parce qu'il a le board mais c'est du 2, du 3 dégâts. Contre un druide, c'est compliqué quand même. Hein. Il a à 40 PV. En fait, le, le... Je pense que depuis Renatal, tu peux pas jouer aggro. Si tu n'as pas soit des Furies Sanguinaires dans ton deck. C'est pour ça que Zoho en fait il a disparu depuis Renatal. Zoho classique. Hein. Bon, ça c'est plutôt bien. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est pas horrible. Ouais. bien ça, mais encore on a peut-être quand même perdu. <rire> La tristesse quoi. Ah mais c'est trop fort en vrai. Parce que là il a les trucs d'armure là. En plus il peut jouer ses machins d'armure là. Enfin, faut qu'il les ait, mais il a une main pleine, il a 15 mana Ah ça c'est une bonne nouvelle déjà. C'est-à-dire qu'il a, a, a pas de carte pour s'en sortir. Un beau petit board, hein. faut Aussi les détruire, mes créa. Alors si Péconixia, euh... oh, fort. Oh zut ça. Bon. On a la Gargo... Gargamoelle là, j'aurais à dire en vrai. On va arrêter avec les PV par contre. On va le curver hein. Un 8, un 8. En plus c'est un 9-7 hein. C'est quand même un 9-7 hein. Là il y a une créature qui est 7-7 donc elle peut value Là 1, elle va là La 7-7 elle va là Et puis on a repris le board hein. Je suis vraiment pas sûr de Shankrock Peut-être qu'à la place de Shankrock il faut un autre truc à 4 Ça sort quand la méga review avec le guest, Fichou euh, Je la fais pas sur cette extension. Euh, bah, déjà, Gabi n'était pas disponible. Et. Je pense que je ferai juste une vidéo d'analyse des... des meilleures cartes. Genre avant que l'extension sorte, vu que j'ai la... eu la possibilité d'y jouer. J'essaierai de faire un retour justement dans une vidéo comme ça. Et. voilà, euh... ouais, c'est chiant ça. Mais non, je ferai pas de méga review, je pense. Franchement tu peux rien faire. Le gars il joue pour 1000 mana. Ça ça manque autour d'avant. Ouais là c'est fini hein. On est à 11. Plus rien. Après il y a ça qui est cool. Double rien. Ça marcherait pas. Il hein. y à ça. Ça on en a. Enfin, ça on le tue. On en a un, deux, encore. Deux, trois. C'est débile, hein. Ça c'est. Ça c'est la meilleure carte du jeu depuis le début du jeu, pour le coup. Meilleur que Noneuil, hein, je pense. Je pense que ça c'est meilleur que Noneuil. Ah, ça fait, Dès que ça a été joué, ça a fait gagner. à chaque fois. C'est joué, bim, GG. Vous imaginez ça, mais... Le machin, il met 18 dégâts quand il arrive pour 10 mana. Enfin, genre, pour 10, tu mets 18. Et en plus, ceux d'avant, c'est pour 2, tu mets 2. Pour 5, tu gagnes 7. Enfin, genre... Tu peux limite faire un deck. C'est con, hein. Tu fais juste un deck guerrier. t'as que des cartes de défense et ça. Avec un bras ou un truc qui remonte. Ou je sais pas, genre... Euh... Genre un panda ou une connerie. Genre un panda qui remonte dans la main fais juste ça comme deck je pense que tu as déjà un excellent deck alors tu, tu peux te faire contrer par théotard ou des conneries mais vous voyez dans, sur le principe ouais c'est 16 c'est ça ça met 16 dégâts tu mets 16 et avant tu as gagné 5 et tu as mis 2 en plus donc en dessous tu mets 18 avec la carte et en plus tu as des bodies enfin genre ubuesque ubuesque bon pas mal pas mal ben on, après c'était compliqué on a joué Cocon mais druid donc c'est dur à savoir mais